Okay. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fixer euh, le problème lié à l'ICAMP, la vérification d'ICAMP. Donc, si par exemple vous avez acheté un nom de domaine et que vous n'avez pas validé euh, les informations de ce nom de domaine, c'est possible qu'un jour vous arrivez sur votre nom de domaine et vous voyez une information similaire à ceci. Donc, euh, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, ça c'est tout simplement euh, une information de, de validation qui est requis par ICAM, c'est une organisation qui se charge de valider si les noms de domaines sont sécurisés et aussi de protéger l'utilisation des sites internet en ligne. Donc ce que vous devez faire dans ces cas particulièrement, ce serait de tout simplement vous connecter dans votre, là où vous avez acheté votre nom de domaine et ensuite faire des modifications des informations de contact ou alors si vous avez déjà modifié les informations de contact puis ça a tout simplement question. Euh, de cliquer sur le bouton euh, sur de cliquer de mettre le, le code de validation ici et cliquer sur envoyer donc en principe vous devriez recevoir un courriel euh, avec euh, un code de validation qui va vous permettre de d'activer votre nom de, de domaine donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe comment faire l'activation si vous êtes par exemple sur euh, euh, sur une plateforme comme GoDaddy là, là, présentement, je, je vais aller dans mon compte GoDaddy Bon, je passe sur un produit Je vais cliquer au hasard sur un nom de domaine que j'ai Par exemple, je vais cliquer sur... Euh, par exemple, cliquer sur ça Ici, donc je clique par exemple sur ce nom de domaine Et ici, valider le nom de domaine consiste tout simplement à se rassurer que les informations qui sont ici sont correctes donc Comment ça se passe exactement Donc L'idée ce serait tout simplement de, de, de, de, de valider, de cliquer, de mettre l'information de, de validation ici et d'attendre à ce qu'on vous envoie un courriel à cette adresse électronique. Et, et ensuite, quand vous allez recevoir le courriel à cette adresse électronique, vous allez ensuite valider et activer euh, votre nom de domaine. Bon, si éventuellement vous vous rendez compte que euh, vous vous mettez, le message le code de de validation ici et que ça envoie d'un courriel qui n'existe plus il serait tout simplement question de revenir modifier les informations de contact de votre adresse courriel de de votre nom de domaine à partir d'ici donc mettre les bonnes informations ici et sauvegarder et une fois que vous l'aurez fait euh, ça pourrait prendre une entre 24 et 48 heures pour se propager sur le web et quand vous allez faire la mise à jour vous pouvez repartir euh, dans votre formulaire, en accédant à votre nom de domaine, et ensuite, ajouter euh, le code de validation qui, qui se trouve sur l'image, et cliquez sur réenvoyer. Sur envoyer. Euh, en principe, c'est quand même assez rapide. Donc, si vous euh, ne voyez, si, si une fois de plus, vous ne trouvez pas l'adresse, l'information dans votre adresse courriel, il serait tout simplement question de, de valider, en fait, si c'est pas par exemple dans les spams, et pour être en mesure de facilement continuer. Donc j'espère que la vidéo va aider. S'il y a des questions, ce sera un plaisir vraiment de vous répondre. En Merci.